Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très bonne journée pour vous et que vous avez commencé une très belle journée ce matin. Aujourd'hui, immersion dans le village de Bueni. Bueni. On est parti pour Bueni, immersion. Alors, euh, quelques manipulations, quelques manipulations vite fait, des petits réglages. Allez, c'est parti, on est parti pour l'immersion dans le village de Buény. Donc ici, on commence par la partie haute, montagneuse de Buény. Donc, euh, le côté euh, qui est plus au nord de Buenny, Ici, quelques villages autour que vous connaissez déjà, Majmeoni, etc., etc. Ça, c'est le voisinage. Donc ici, c'est que des voisinages. Ici, euh, les boîtes à lettres, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours perché, là. Je comprends pas pourquoi les boîtes à lettres sont toujours perchées. Alors ici, on a ceux qui accompagnent les boîtes à lettres. Voilà. Une ancienne baignoire qui est coupée en deux, qui stationne ici, sans aucun problème. Pas de souci, hein, les amis, Très bien, tout roule. Alors ici quelques quelques maisons, les déchets, hein. ça la hantise. On va pas faire un débat là-dessus. Vous le savez déjà. Hein. Allez, on partage le live, les amis, le village de Boueny, Immersion. C'est quelques maisons. Ça va être grand Alors, ça va être très grand à immerger bouillie hein, c'est très grand on va tâcher de faire le principal de bouillie ici euh, on a des regroupements de poubelles Rien de miraculeux, le même tarif que vous connaissez. Alors, avec ces quelques maisons du voisinage, ici qu'on a. quelques maisons du voisinage bon, c'est des propriétés ici hein. on va pas trop s'attarder là-dessus toujours euh, les boîtes à lettres perchées ils peuvent pas mettre un mur là quelque chose de propre un mur euh, comme base et puis euh, poser euh, les boîtes à lettres proprement il faut que ça soit perché, ici une route pour les voisinages. Alors ici on a plein d'espace. En fait c'est ce qui m'attriste un petit peu c'est qu'à Mayotte on a des problèmes. On a de, des problèmes de stationnement, problèmes de place. Et il y a plein de véhicules qui ne roulent pas pendant des années. Ils restent comme ça. Ces véhicules restent comme ça. Et voilà, ça prend de la place ou des zones comme ça. Là, où on peut mettre des, des parkings avec euh, des signalisations pour que ici aussi on peut faire un parking là. Vous voyez, il y, a plein de, il y a plein de surfaces qui sont euh, inoccupées des, des zones à, à construire, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est délaissé, euh, pas de projet. Pas de projet particulier ici. Alors, je rappelle, Bénis, c'est une grande commune quand même. Une très grande commune quand même. Donc il dit euh, une grande commune, une grosse budget, un gros budget pour tout l'ensemble. Allez, n'hésitez pas à partager les amis, on partage, on partage, on partage. Ici c'est un arrêt de bus, hein. vous voyez l'arrêt de bus. Bon, je vous fais pas trop le topo. Ici ça devrait être dégagé, pas de pneus, propre. Que le bus puisse se garer dessus. Bon, à la place, il y a la mise en place des poubelles et le panneau de bus dessus. De l'autre côté, du sable, le panneau de bus dessus. Non, le bus, non, le bus que vous voyez là, il doit s'arrêter ici. Là oui, il y a le panneau. Okay. Ça va Eh oui, il doit s'arrêter là. Et ici, ce qu'on va trouver ici, aussi c'est le panneau qui n'a rien à faire là en fait <rire> bon continuons arrêtons ça continuons ici les voisinages <coughs> Allez, on partage le live, les amis, on partage. Alors, on va d'abord prendre ce côté-là. On va voir ce qu'il y a ici. France, qui ont fait pas mal d'années sans descendre ici. Voilà, moi j'avais pas ce privilège quand j'étais là-bas, j'ai fait 17 ans, je n'étais pas revenu à Mayotte. Mais eh j'avais pas le privilège de voir Mayotte comme vous le voyez avec moi en immersion. Alors, euh, c'est du boulot, c'est du temps. Donc euh, je vous demande de partager, hein, de, de soutenir la page. Ah, vous voyez... Et donc, c'est un privilège que je vous donne ici, de voir Boeny. Alors, c'est très grand. Ici, je serai, je serai dans l'obligation de faire une immersion 2, parce que c'est tellement grand que... Je ne peux pas tout quadriller aujourd'hui, il y a beaucoup de taf à faire ici, beaucoup, beaucoup. La qualité de diffusion, on a beaucoup de boulot. Alors vous voyez, euh, vous voyez les hauteurs. Donc moi, je viens de là-haut, on a commencé là-haut. Et ici, l'extension du village, de l'autre côté. C'est immense, hein C'est immense, Bonnie. Donc, quelques constructions, maisons en tol, bidon -hille. Allez, on descend, on continue. On va se concentrer sur le centre-ville, vraiment dans le cœur du centre-ville. Et après l'extérieur on fera l'immersion 2 pour voir tout. Et euh, quelques maisons qui sont qui sont belles. Hein ben Celle-ci pas mal. Encore les maisons de cime les maisons de cime il y en a encore et celle-ci maison de cime là il y en a quelques-unes hein, encore ouais. ah. béni les amis béni béni béni béni Qui est de Buenny là les amis Il y a des abonnés qui sont euh, qui, qui sont nés ici qui ou des résidents d'ici ah, sûrement il y en a hein. Alors c'est énorme Boini c'est énorme énorme énorme énorme j'ai peur de me perdre ici là c'est grand là. C'est grand. Alors. Ça va Alors. Les amis, avec l'immersion, j'ai peur que ce soit il n'y a pas de séance de sport parce que je ne peux pas être à la fois partout. Il y a de la distance, il y a du trajet, euh, il y a de la fatigue aussi. Donc, euh, on le pour la séance. Soit je vous tiens au. <coughs> Deixa <risos> o carro, Deixa eu é uma co... só, é Não, le réseau c'est pas partout là capte pas bien... c'est pas partout qu'on a du réseau les amis euh... c'est pas partout qu'on a du réseau Alors, c'est poubelle, baisser de de décoration. Ah, regardez-moi ça. C'est pas net. combien de temps le râteau, hein, ça coûte bien, vous savez. Mais bon, je dis ça, mais j'ai rien dit, Bon désolé il hein, n'y euh, a pas de réseau forcément à hein, certains endroits ça passe pas alors est ce qu'on aura on va avoir du réseau ici parce qu'il est difficile d'avoir le réseau vous savez que alors ici on sait pas à ce que c'est, il y a beaucoup de sable on a beaucoup de sable ici là Bref, ça va quoi Alors, on va faire ce coin-là, il y a du réseau, ça capte bien, vous voyez bien. Bueni, Bueni, Bueni. Chaque village a, a ses surprises.